Bonjour, on me demande souvent quel est le meilleur indicateur pour gagner en bourse. Alors je n'ai pas essayé tous les indicateurs, il y en a des, des milliers, mais il y a certains indicateurs qui sont plus utilisés que d'autres, donc on peut imaginer qu'ils ont quand même une certaine efficacité. Alors le premier indicateur que j'ai beaucoup aimé et que j'utilise encore tous les jours, c'est le stochastique et je cherche toujours des indicateurs qui peuvent en quelque sorte prédire l'évolution du marché et je dois dire que le stochastique est très bon à ce niveau-là. Moi j'aime bien l'utiliser en H4 et ensuite je l'utilise en scalping en 1 minute, en 5 minutes et en 15 minutes et il me donne vraiment des indications très très très efficaces pour gagner en bourse avec ma méthode de scalping. J'explique dans ma méthode de scalping comment l'utiliser à court terme pour avoir vraiment des résultats très performants et je dois dire que c'est vraiment le premier indicateur que je conseillerais, donc le stochastique. Le deuxième indicateur que j'ai découvert plus récemment, c'est Ishimoku. Alors là, la première fois que j'ai vu Ishimoku, j'ai dit là, cet indicateur est beaucoup trop compliqué, j'y comprends rien, je verrai ça plus tard et je l'ai laissé tomber. Et quelques années plus tard, je m'y suis réintéressé et là ça a été une révélation. En fait Ishimoku est un indicateur très ancien qui a été développé durant 40 ans. Je vais attendre que l'avion passe. Donc c'est un indicateur vraiment euh, extrêmement efficace Donc, euh, et qui est utilisé encore aujourd'hui dans la plupart des salles de marché au Japon. Et de plus en plus de traders européens l'utilisent également. Pourquoi Parce que c'est un indicateur dans lequel il y a énormément d'informations pertinentes. Il va vous donner un signal quand le marché va démarrer, un marché qui un signal qui peut être confirmé, donc à, à certains niveaux. Tout ça, je l'explique dans ma formation Ishimoku. Donc j'ai étudié cet indicateur j'ai suivi des formations également pour bien comprendre cet indicateur j'ai mis tout ça dans ma formation Ishimoku. Donc Ishimoku est un indicateur qui a la particularité également de bien prévoir l'évolution du marché et c'est assez fantastique de, de la manière dont il le fait. Donc tout ça je l'explique dans ma formation Ishimoku et combiné avec ma formation au, au scalping on a là vraiment un système de trading très efficace surtout pour le court terme. Donc si vous cherchez une méthode de trading efficace et apprendre à utiliser divers indicateurs, eh bien je prends les indicateurs un par un. J'utilise cinq indicateurs dans ma méthode de scalping, dont l'Ishimoku, le stochastique et encore d'autres indicateurs. Il y a également le SDI qui est un indicateur que j'ai fait développer spécialement pour moi et c'est un indicateur que j'offre dans ma formation scalping. Donc si vous cherchez vraiment une bonne méthode efficace à court terme qui peut vous donner des résultats vraiment très important et très intéressant, je vous conseille ma formule formation scalping plus formation Ishimoku, ça ne vous coûtera que 297 euros et il vous suffira de 1 à 2 jours pour faire le tour des vidéos et de pouvoir commencer à tester cette méthode en scalping. Donc vous, vous la testez sur un compte de démonstration et une fois que vous avez pendant quelques jours de bons résultats, et je ne doute pas que vous les aurez très rapidement, à ce moment-là, vous passez sur un compte de démonstration, un petit compte, et puis au fur et à mesure, vous augmenterez la taille de votre trade et la taille de votre compte, et vous verrez que vous pourrez faire de très bons résultats très rapidement. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question, si vous cherchez euh, un ou plusieurs bons indicateurs, donc je vous conseille ces indicateurs-là, et ceux que j'utilise dans ma formation au scalping. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ainsi vous recevrez euh, mes prochaines vidéos. Cliquez sur la petite cloche si vous voulez être averti par email lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.